Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode consacré aux effets du coloriage sur les personnes anxieuses. Pour tirer les bienfaits du coloriage sur le soulagement de l'anxiété, j'ai énuméré une série de conseils dans cet audio. Car il faut savoir que c'est la manière dont on entreprend le coloriage qui fait la différence. Dans cet audio, vous allez découvrir tous les secrets du coloriage et comment il peut influer positivement les personnes anxieuses. Ainsi, nous allons aborder les questions suivantes. L'effet apaisant du coloriage sur les personnes anxieuses. Comment le coloriage peut-il soulager l'anxiété Comment le coloriage peut-il aider les personnes anxieuses à faire face à leurs problèmes Quels sont les outils nécessaires pour débuter dans le coloriage anti-stress Les avantages du coloriage sur l'anxiété les meilleures couleurs à utiliser pour soulager l'anxiété et quelques erreurs à ne pas commettre lors du coloriage anti-stress. Alors commençons Les livres de coloriage pour adultes se vendent désormais comme des best-sellers. Une preuve que l'activité longtemps associée aux enfants et aux adultes de profession peut pourtant jouer sur l'humeur d'une personne, notamment dans des moments d'anxiété. Alors on se pose la question comment le coloriage peut agir sur l'humeur et quels sont les bienfaits sur notamment les personnes anxieuses. L'effet apaisant du coloriage permet en effet de déstresser lorsque la personne s'ancre dans le moment présent en oubliant tout ce qui l'entoure. Cette activité permet à la personne de laisser parler sa créativité, parfois sans même se rendre compte. Certains diront même qu'il plongerait la personne dans un état de pure méditation. Alors, concrètement, le livre de coloriage pour adultes diffère de celui destiné aux enfants. En effet, les dessins sont bien plus complexes et riches en détails, ce qui nécessite d'y consacrer un certain temps. D'ailleurs, c'est en y consacrant du temps que l'effet apaisant peut être atteint. Vous l'aurez donc compris, pour atteindre cet état, il faut donc consacrer du temps à l'activité, s'entourer de calme et bien évidemment se concentrer. Il ne s'agit donc pas de cribouillis réalisés vaguement dans des moments d'inattention ou en faisant d'autres tâches, comme parler au téléphone par exemple. Pour prouver un effet apaisant chez la personne, les concepteurs des livres de coloriage pour adultes se basent sur des dessins riches en subtilité, en l'occurrence des courbes, des arabesques et autres ornements. Dans le domaine du coloriage anti-stress, les mandalas sont les dessins les plus prisés, d'autant qu'ils sont un outil de méditation en soi. Dans les autres types de dessins utilisés, quel qu'en soit leur thème, le motif répété de nombreuses fois est souvent favorisé, car la répétition est reconnue pour ses vertus apaisantes. Alors, comment le coloriage peut-il soulager l'anxiété Du point de vue des psychanalystes, c'est un fait avéré. Le choix uniforme et l'organisation des couleurs, le souci du détail lorsque l'on se force de ne pas dépasser, le fait d'être attentif sont autant de petits gestes qui aident à se concentrer. Selon une psychanalyste qui a décortiqué le sujet au journal La Dépêche, l'adulte agit ainsi afin de retrouver une certaine défense infantile. En effet, il n'est un secret pour personne que lorsque les enfants sont angoissés, ce type d'activité favorise le retour au calme. Et si ça marche avec l'enfant, cela devrait l'être également pour les adultes. Ainsi, le coloriage est désormais perçu comme une activité anti-stress infaillible. Le stress se traduit chez l'adulte comme une oppression de la nervosité, une difficulté de se concentrer, explique la spécialiste. En se concentrant sur une activité simple qui demande de faire toujours la même chose, la personne peut ainsi retrouver son calme. En plus d'être une activité sympathique, les mouvements répétitifs du coloriage sont également ludiques et font du bien. Très vite, le cerveau retrouve son calme et se concentre uniquement sur l'activité. De plus, le coloriage développe la créativité et fait fonctionner l'imaginaire. Dans la foulée, certaines personnes peuvent même découvrir des talents d'artistes cachés en eux. Alors comment le coloriage peut aider les personnes anxieuses à faire face à leurs problèmes Bien qu'il soit une véritable source de relaxation, le coloriage n'est pas en général un art-thérapie, qui est une discipline à part entière. Malgré tous les bienfaits que nous avons cités dans cet audio, le coloriage ne peut servir à rien dans des cas de stress pathologique. Il peut aider, mais pas remplacer le travail d'un professionnel de santé. Cependant, il permet de se concentrer sur une activité agréable qui nécessite suffisamment d'attention pour ne pas laisser les pensées négatives vagabonder. L'anxiété disparaît donc progressivement au fur et à mesure que vous avanciez dans l'activité de coloriage. C'est également un moment consacré à soi, un rendez-vous avec soi-même, dans le quotidien de la vie, une personne est constamment prise par le nombre de choses différentes à faire. Il est donc difficile de trouver quelque chose à faire uniquement par soi et pour soi. L'activité de coloriage est donc un moment pour soi et de non-stress. La concentration requise pour colorier les petits détails et la répétition des gestes auront tendance à vous hypnotiser dans votre activité voire à vous faire basculer dans un état second lorsque la concentration atteint des niveaux très importants. Un sentiment de sécurité va alors émerger et vous emmènera jusqu'à lâcher prise tout en prenant du plaisir. Pour tirer le meilleur effet apaisant possible, il est conseillé d'adopter une démarche routière le soir, qui est la période la plus efficace pour la relaxation. Cet exercice est aussi considéré comme un bon moyen de se préparer pour avoir un bon sommeil réparateur. Il convient également de noter que certains livres de coloriage sont conçus pour ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer. Alors, quels sont les outils nécessaires pour débuter dans le coloriage anti-stress Avant de se lancer dans le coloriage comme activité apaisante, il est important de savoir quels outils utiliser. En effet, pour colorier les pages de votre cahier, il faut savoir que le trait de la pointe des crayons de couleur laissés sur le papier ne sera pas le même que celui des feutres et la texture en sera différente aussi. Ainsi, avant d'entamer l'activité, vous devez d'abord visualiser le résultat final que vous voulez obtenir et à partir de là, vous pouvez choisir vos outils facilement et même les couleurs à utiliser d'ailleurs. En gros, il vous faut, en plus du livre de coloriage, une boîte complète de crayons de couleur, de feutre ou de pastel. Prenez-en minimum 12 ou 24 crayons de couleur ou de feutre. Et pour les courageux, une petite palette de peinture aquarelle ne serait pas de trop. Mais pour bien débuter en coloriage anti-stress, les crayons de couleur dont l'usage est maîtrisé par tous sont les plus adaptés. Alors, comment aborder le coloriage pour soulager l'anxiété Alors maintenant, nous savons que le coloriage est un anti reconnu. Mais au-delà de la pratique artistique elle-même, le fait de colorier vous transporte et vous fait du bien. Et voici quelques avantages. Alors, comme je l'ai cité tout à l'heure, le coloriage est un anti reconnu, autant pour l'exécuteur lui-même que pour le spectateur. Bien entendu, quand on voit un joli dessin colorié, eh ça nous apaise à nous aussi. Au-delà de la pratique artistique elle-même, le fait de colorier vous transporte et vous fait du bien. En voici donc quelques avantages. Avec le coloriage, vous pouvez créer un véritable espace de relaxation chez vous. Lors de l'exercice de cette activité dans un objectif de relaxation, la répétition des mêmes gestes permet d'activer des zones particulières dans le cerveau. La concentration sur les gestes du coloriage vous permet d'explorer des zones d'ombre longtemps enfouies en vous. En mettant les couleurs sur les dessins, vous en mettez également sur vos émotions et ce, en vous exprimant de manière très positive. Le coloriage abordé dans ce sens vous permet de vous recentrer et cela peut aller jusqu'à vous aider à organiser votre vie quotidienne. Cette activité devra également vous rendre votre estime de soi. À la fin de chaque dessin et à la simple contemplation de l'œuvre obtenue, vous vous sentirez fier. En ayant le coloriage comme activité de détente au quotidien, vous allez sans doute vous éloigner des nuisances extérieures telles que la dépendance aux outils technologiques. Alors, quelles sont les meilleures couleurs à utiliser pour soulager l'anxiété les couleurs sont souvent associées aux humeurs. Dans un coloriage anti-stress, la rigueur artistique peut bien être négligée pour donner de la place à l'expression libre et à la détente. En effet, vous pouvez opter pour des couleurs connues pour leurs vertus apaisantes. Concrètement, les couleurs ont un pouvoir surprenant sur l'humeur de l'être humain. En effet, les couleurs vives ou chaudes, par exemple le rouge, le jaune ou l'orange, jouent généralement un rôle de stimulateur dans l'esprit. Leur effet peut vous rendre à la limite nerveux et alerté. En revanche, les couleurs qui prédominent dans des paysages naturels et qui sont souvent des couleurs froides, comme le vert, le bleu, le bleu ciel, le mauve clair ou encore le violet, ont un effet apaisant. Contrairement aux couleurs chaudes, les couleurs froides peuvent bien être relaxantes et apaisantes. Les couleurs foncées et sombres, dont le noir, les gris colorés, appelés aussi couleurs tristes, sont souvent utilisées pour exprimer la tristesse et la mélancolie. Pour mieux comprendre les couleurs et leurs effets, ainsi que toutes les combinaisons possibles, je vous invite à utiliser la roue chromatique ou alors de lire l'article à ce sujet qui se trouve sur mon blog. Ceci dit, vous pouvez bien utiliser toutes les couleurs qui vous plaisent et celles nécessaires dans votre dessin. Car il ne faut pas perdre de vue que le principal objectif dans cet exercice est de vous détendre et de soulager votre anxiété tout en vous faisant plaisir. Alors, coloriage anti-stress, les erreurs à ne pas commettre D'abord, évitez les coloriages trop faciles qui ne vous poussent pas à travailler en pleine conscience et vous ne permettent pas d'être complètement concentré sur ce que vous faites. Cependant, n'optez pas non plus pour des dessins trop complexes et trop détaillés car cela risquerait de vous frustrer. Deuxièmement, évitez de colorier en faisant autre chose, par exemple regarder la télé et colorier, ou bien euh, écouter une émission... Euh, car cela ne vous permettra pas évidemment de déstresser ni de surmonter votre anxiété d'ailleurs. Aussi, ne stressez jamais sur le résultat attendu et mettez en tête qu'il ne s'agit guère d'un concours ou d'un examen. Donc, tâchez de vous amuser et de prendre du plaisir. Aussi, n'attendez pas d'avoir le bon matériel ou un matériel professionnel. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez déjà sous la main. Quatrièmement, ne vous pressez pas de finir un dessin car cela peut avoir l'effet contraire et vous stressera davantage au lieu de vous soulager. Fixez plutôt un certain temps pour colorier, juste pour déstresser sans contrainte ni délai. Et dernièrement, vous pouvez vous inspirer des dessins des autres en faisant une petite comparaison, mais sans vous dévaloriser en rabaissant votre propre travail. Conclusion le coloriage anti-stress a des effets prouvés et avérés sur le soulagement de l'anxiété. C'est la manière et l'intention dont on entreprend le coloriage qui fait la différence, car ce n'est pas tous les types de coloriage qui ont des effets sur l'anxiété. Pour tirer les bienfaits du coloriage, il suffit de comprendre le processus et de suivre les conseils énumérés dans cet audio. Vous allez vous rendre compte très vite voilà ce qu'il en est concernant cet épisode consacré sur les effets du coloriage sur les personnes anxieuses. J'espère que cet audio a répondu à certaines de vos questions sur le lien entre le coloriage et l'anxiété. Faites-moi savoir dans les commentaires s'il vous a plu, si cet audio vous a plu, si vous avez déjà essayé d'utiliser le coloriage pour un effet de défoulement pour vous ou pour les autres, pour une personne de votre entourage par exemple. Je serai très heureuse de vous lire, de lire vos commentaires ou votre opinion à ce sujet et de vous répondre dès que possible. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'utiliser le coloriage pour vous libérer davantage, consultez mon dernier article sur la façon de gérer le stress et l'anxiété. Le lien se trouve juste en dessous de cet audio. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio. J'espère que vous avez apprécié ce sujet et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à partager cet audio avec vos amis et vos proches. Merci encore pour votre temps et votre attention et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Je vous dis à bientôt.